Est-ce que je prends encore des cours de chant Salut, c'est Antoine. Je vais répondre à cette question. Je vais t'expliquer sous quelle forme je me forme, comment je continue à apprendre et ce que tu peux faire toi aussi. Alors, si tu veux recevoir toutes les semaines, même plusieurs fois par semaine, les nouvelles vidéos de cette chaîne, je t'invite à t'abonner en cliquant juste en dessous dans la description et surtout n'oublie pas la petite cloche qui t'alertera à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo et surtout quand je fais des lives, puisque j'en fais de plus en plus sur cette chaîne. Alors, est-ce que je continue à prendre des cours Eh bien, la réponse est oui et non, c'est-à-dire que je ne prends plus des cours toutes les semaines auprès d'un prof de chant comme j'ai pu faire au, au départ. Par contre, oui, je prends encore des coachings de temps en temps pour eh bien, corriger des, des petits trucs, pour, pour m'améliorer sur des choses. Et, et, et je continue aussi à apprendre, je continue à me former, je lis énormément de livres, je suis des formations, je participe à des stages, et tout ça parce que tout simplement, je suis passionné. Tu sais, ce n'est pas comme je dirais tu vas à l'école, tu as tes cours de maths, il faut passer ton brevet ou ton bac, ton, ton examen et puis bah, ensuite tu, tu, tu, tu n'apprends plus ces choses-là. Euh, quand tu es passionné, euh, bah, tu peux apprendre toute ta vie. Je pense que voilà, si tu es passionné par exemple de bande dessinée, personne ne va te forcer à prendre une bande dessinée et toute ta vie, tu auras plaisir à lire des bandes dessinées. Eh bien Moi, c'est pareil, j'adore chanter. Euh, je suis passionné euh, de tout ce qui touche à l'enseignement euh, vocal. Et donc, eh bien, dès qu'il y a un livre qui sort là-dessus, dès qu'il y a une nouvelle étude qui sort aux États-Unis, eh euh, je me précipite dessus pour la lire. Alors, je ne peux pas tout lire parce qu'il y en a beaucoup, mais, euh, mais en tout cas, je continue à lire tout ça. Euh, moi, je considère qu'on apprend toute sa vie. Donc, on ne peut pas dire, voilà, j'ai appris, j'ai fait mes études, ça y est, je suis diplômé, j'ai plus besoin d'apprendre, je suis celui qui sait et euh, je dois tout expliquer aux autres. Non, euh, je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je ne sais pas tout. Euh, il y a plein de super coachs dans le monde qui, qui, voilà, qui ont découvert plein de choses. Alors, il y a, quand on met en, en commun les connaissances, il y a quand même pas mal de, de théories qui se, qui se rejoignent, mais on apprend toujours. Euh, si tu vois euh, par exemple euh, un, un chanteur en Inde, euh, peut-être qu'il va t'apprendre quelque chose qui vient de sa culture. Et si tu vois un chanteur euh, en, en Afrique, il va peut-être aussi t'apprendre des choses avec sa culture. Donc, c'est pour ça que je continue toujours à, à me former en, en permanence et, euh, et à ne pas rester sur, sur mes acquis. Euh, tu sais, il y a un exemple comme ça d'une grande chanteuse, je, je t'en parle souvent, c'est Céline Dion. Céline Dion, tu sais qu'elle fait des concerts et des concerts. C'est vrai que quand on, on, on l'entend chanter, on voit qu'elle entend qu'elle a une technique qui est euh, assez fabuleuse. Eh bien, Céline Dion, elle continue à travailler sa voix régulièrement. Elle change de prof aussi régulièrement, elle a des coachs. Voilà, elle travaille en ce moment avec une coach canadienne euh, et elle ne s'arrête pas parce que euh, personne n'a la science infuse et il faut toujours, bah, ma voix, euh, continuer à s'améliorer. Donc, je t'invite à, à faire pareil. C'est-à-dire que si tu veux vraiment t'améliorer dans ta façon de chanter, il ben, n'y a pas 36 solutions, il va falloir que d'une manière ou d'une autre tu apprennes à le faire. Alors, ça peut être avec des vidéos en ligne, ça peut être un prof en bas de chez toi, ça peut être un chef de chœur à la chorale si tu commences par ça. Mais euh, voilà, il va falloir que tu trouves un moyen euh, de, de te former à cela. Moi, pour t'aider, je te propose d'accéder pour commencer à une conférence vidéo que j'ai donnée. C'est complètement Offert, c'est gratuit, et dans cette conférence de plus d'une heure, tu vas apprendre justement à comment mettre en place les bases du chant. Donc pour ça, tu as juste à cliquer dans le petit lien qui est dans la description. Tu laisses ton prénom, comme ça je sais à, à qui je l'envoie et euh, ton adresse mail, et puis euh, bah, tu recevras ça dans quelques minutes dans ta boîte mail et tu pourras accéder tout de suite maintenant à cette conférence. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Tu peux la partager à tes amis, ça leur fera plaisir. Et je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao